t'as euh... dit oh euh... non M. C'est une patate pe petit cochon, tiens. Une patate petit cochon. Mais ta mère elle est pas en bois T'inquiète, c'est toi Tiens, regarde Je sais que se retrouve. Ah. Si <rire>